Salut les amis, c'est Luthor votre serviteur, j'espère que vous allez bien, nous sommes lundi et comme vous le savez très certainement, eFootball sort maintenant dans trois jours, jeudi. Dans cette vidéo, on va récapituler toutes les infos qu'on a, donc si t'as pas vu toutes mes vidéos, c'est pas bien, mais c'est pas grave, aujourd'hui voilà, je vais tout regrouper, les dates de sortie, le contenu, la Ligue des Masters, le jeu mobile, bref tout ce que tu as besoin de savoir avant la sortie du jeu et après tu pourras plus me poser des questions parce que tu auras tout dans la tête. Attends, les gars, ma dégaine c'est n'importe quoi pour cette vidéo, veste de sport et pantalon en velours, bref c'est pas grave. Donc si tout ça t'intéresse, et eh ben écoute, c'est parti pour la vidéo. Alors les gars, comme je vous l'ai dit, le jeu sort jeudi. Jeudi sortira eFootball, donc pour moi j'appelle ça la version démo, on va dire que c'est la version 1 de eFootball, elle va contenir déjà 9 équipes. Ces 9 équipes-là, c'est tout. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y aura en plus l'Argentine et le Brésil. Si c'est faux, vous m'en voudrez pas. Si c'est vrai, je serai le seul à l'avoir dit. Je serai vraiment un génie, les gars. Vous pourrez revenir dans cette vidéo et me le dire. Donc, on aura 9 équipes. On pourra faire du 1v1 contre l'ordi, du 1v1 en ligne. Est-ce qu'on pourra faire du 1v1 en local Certains l'affirment, je n'en suis pas sûr puisque ça a été dit nulle part Donc ça, point d'interrogation pour l'instant, on ne sait pas Il y aura également des défis journaliers, ça a été annoncé Pour gagner quoi On ne sait pas, j'imagine peut-être des pièces et des GP J'espère que ce sera des défis cool, mais en tout cas quand même un petit peu de contenu Au niveau du gameplay, on n'aura pas tout Notamment le power long pass, donc la passe longue appuyée donc, je vous en ai parlé dans plein de vidéos. Ça, on ne l'aura pas tout de suite. Ça viendra plus tard. À ce moment-là, donc, jeudi, on aura le cross gen. Donc, tu pourras jouer entre PS5 et PS4, entre Xbox Series et Xbox One. C'est tout. Donc, voilà. Jeudi, tu auras ça et seulement ça. Le jeu sera gratuit, free-to-play, téléchargeable sur les différents stores. Je ne sais pas encore l'heure, mais je ne sais pas. J'ai l'impression que ça serait peut-être dès la fin de matinée. Est-ce que les serveurs vont être ouverts tout de suite encore une fois, c'est pas sûr. On sait qu'en général, au lancement, ça galère un peu. On va pas se mentir. Donc voilà. Prévoyez quand même en fin de matinée de jeter un petit œil sur le store. Et de toute façon, comptez sur moi pour être déjà en live dès que ça sort. À n'importe quelle heure, les gars. Jeudi, je peux partir en live dès 7h45 du matin. Je suis un vrai malade. Ça, c'est pour jeudi, le 30 septembre. Voilà, tu vois, je fais court, précis, net et sans bavure. Ensuite, le 11 novembre. Normalement, si tout va bien, si rien n'est retardé, on aura cette fois l'ajout de plein de trucs. Premièrement, la sortie du jeu mobile qui sortira normalement encore une fois le 11 novembre ou peut-être quelques jours avant, quelques jours après s'ils si ont du mal avec les mises à jour. On aura sur console surtout l'ajout du fameux nouveau mode MyClub qui ne se rappellera plus MyClub mais cet ajout-là. On aura également l'ajout de 600 équipes licenciées, ça a été annoncé et ça, c'est cool. Et sinon... On ne sait pas plus de trucs. Est-ce qu'on aura déjà l'ajout du gameplay, des nouvelles features, etc. On n'en sait rien. Pour l'instant, ça n'a pas été annoncé. Ça peut même très bien arriver dans une mise à jour entre le 30 septembre et le 11 novembre. C'est tout à fait possible. Et au moins, ça permettrait, tu vois, de faire un petit peu évoluer le jeu et de nous permettre d'attendre jusqu'au 11 novembre tranquillement parce que ça va quand même être long hein, du 30 au 11. Le 11 novembre, à ce moment-là, le jeu deviendra cross-platform. Le cross-platform sera entre les consoles de Sony, les consoles de Microsoft et les PC. Pas encore avec les mobile ça ça viendra après tu vas voir je vais t'en parler ils nous annoncent il nous annonce également qu'il y aura sûrement un mode online euh, sans passer par le my club alors est ce que ce sera des divisions etc pour l'instant on n'en sait rien eux ils appellent ça le online league et on aura également un euh, game pass donc un game pass gratuit et un game pass payant qui te permettra de débloquer certains trucs en faisant des matchs et en accomplissant des défis au niveau des cartes c'est quand même important de vous préciser que maintenant il y aura plus que quatre styles de cartes les joueurs normaux qui pourront évoluer, gagner des niveaux en les faisant jouer comme avant. Il y aura les joueurs tendance. Là, ce sera les Players of the Week, les joueurs de la semaine. Donc, ceux-là, ils n'évolueront plus. C'est-à-dire que s'il a 92, il restera à 92 tout le temps. On aura les joueurs à l'honneur. Donc, là, ce sera des joueurs qui sont mis en avant. Sûrement des joueurs club partenaires ou de pays. Vous savez, comme on avait les années précédentes. Et on aura les joueurs légendaires qui seront, eux, évolutifs aussi. Et vous voyez qu'on n'a plus que les légendaires. On n'a plus les légendes et les joueurs iconiques. Au niveau des monnaies du jeu, on a les pièces e-football. Donc là, c'est l'argent qu'on paye, on a les GP, ce qu'on gagne pendant les matchs, et on a les points e-football qu'on pourra gagner sûrement en réalisant des défis et où tu pourras les échanger pour gagner des joueurs un petit peu comme on avait l'année dernière. Ensuite, ça devient un petit peu plus flou parce qu'on n'a pas de date précise à l'hiver. Donc, est-ce que ce sera décembre, janvier On ne sait pas. Il y aura cette fois-ci la possibilité de mettre ta manette sur le mobile. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, il y aura le cross-platform total. Et donc, les joueurs console, PC pourront affronter les joueurs mobiles. Mais ça pose franchement pas de problème parce que les joueurs mobiles, ils joueront avec une manette. Si les joueurs mobiles veulent jouer avec le tactile, c'est possible. Mais là, ils ne pourront pas affronter les joueurs PC et les joueurs console. Donc, les gars, quand vous êtes sur console, ne pas, puisqu'en fait, les mecs sur mobile, bah ils auront le même jeu que vous, sauf que graphiquement plus bas, et leur téléphone, ça leur servira forcément que d'écran. Maintenant, faut quand même se poser la question, et je sais que vous êtes nombreux à vous la poser, est-ce que au niveau du online et est-ce que au niveau des délais etc ce sera bon ça on sait pas l'info aussi que beaucoup ont oublié je vous la rappelle c'est que konami a investi dans des serveurs dédiés donc fini le pire to pire un petit peu claqué là on va avoir des serveurs dédiés attention gros guillemets ça ne veut pas dire que ce sera parfait Puisqu'il faut quand même que Konami ait investi dans des bons serveurs. C'est bien beau d'avoir acheté des serveurs, mais si c'est des mauvais serveurs, on aura des problèmes. Mais je pense qu'ils ont vraiment mis le paquet d'oseilles dedans et donc normalement, ça devrait être cool. Donc à l'hiver, on aura les joueurs mobiles avec les manettes. On aura du coup le crossplay total. Mais ce n'est pas fini puisque eFootball va encore évoluer un petit peu plus tard. Et en 2022, cette fois, donc on ne sait pas si ce sera en début, milieu, fin 2022, ça on n'a aucune information, arrivera la Ligue des Masters que beaucoup attend. Alors la Ligue des Masters, je vous donne les infos, elle sera... Bien sûr, sur console et PC, mais elle sera également sur mobile. Et ça, franchement, avouez que c'est quand même énorme d'avoir une Ligue des Masters sur mobile. On aime les jeux mobiles ou on n'aime pas, mais technologiquement, c'est quand même ouf de pouvoir jouer sur mobile à sa Ligue des Masters. Et moi, bah voilà, quand je serai en vacances, ça va me faire kiffer de me faire une petite Ligue des Masters avec ma manette parce que je n'aime pas jouer au tactile. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, la Ligue des Masters sera en DLC. DLC, ça veut dire que tu vas devoir acheter et payer un DLC, donc peut-être que ce sera dans le store, hein, sûrement, où tu pourras l'acheter à partir directement du jeu. DLC payant, on ne sait pas le prix, qui te permettra d'avoir cette Ligue des Masters. J'ai appris, avec ma petite enquête, qu'en fait, un de mes collègues anglais, quand il est allé chez Konami UK le même jour que moi, a posé une question très intéressante, qu'il m'a rapportée là, il y a quelques heures, donc je peux vous donner l'info, et c'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé dans les vidéos précédentes, ce DLC ne sera achetable qu'une seule fois. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en 2022, quand tu vas vouloir acheter... DLC pour jouer à la ligue des masters tu vas payer je sais pas 10 20 30 40 euros je sais pas mais c'est tout toutes les autres années tu auras des mises à jour d'effectifs et tu n'auras pas besoin de repayer ce DLC ça franchement je trouve que c'est quand même pas mal de la part de Konami moi franchement je pensais qu'il allait falloir payer le DLC tous les ans et apparemment du coup pas du tout c'est une info sûre et officielle les copains au niveau des joueurs mobiles je vous rappelle que votre PES 2021 mobile sera mis à jour directement en eFootball hein. ce sera la même appli mise à jour vous récupérerez des bonus pour savoir quoi je vous invite à voir ma vidéo que j'avais fait précédemment là-dessus au niveau des joueurs console on aura des bonus vétérans Pareil, j'avais fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à la voir. Et Konami, jusqu'au 10 novembre, nous propose de précommander un pack de démarrage à 39 euros, je sais plus combien, qui comporte des pièces, etc. Moi, je vous en ai déjà parlé, je pense qu'il faut attendre d'en savoir plus sur le jeu et notamment sur le contenu avant de se décider à précommander ça. Voilà les copains, tout ça c'est ce qu'on sait. Maintenant, il y a plein de choses, bien sûr, dont on n'est pas au courant, notamment le contenu qui inquiète beaucoup et je comprends, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus pour savoir si on va vraiment avoir à manger sur de Long mois ou si on va s'essouffler au bout de quelques semaines, ce serait bien dommage. En tout cas, dès jeudi, vous allez pouvoir vous tester eFootball et me donner votre avis. Et nous, on se retrouvera en live ici même sur YouTube tous les jours, les gars. Tous les jours à la sortie, ça va bastonner. En attendant, je vous fais des gros bisous. C'était Luthor. J'espère que cette vidéo rapide et claire vous aura plu. Ciao, les mecs.